Et à ce propos de cette question des réseaux sociaux ou de la société du, du spectacle au sens large, où c'est plus la véracité de l'information même démontrée par enquête journalistique qui est importante, mais plutôt le côté comique de l'information, par exemple les mêmes qui circulent sur, sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est un affaiblissement de, de la démocratie le fait que la presse n'ait plus le rôle central de vérification de l'information et que ces nouvelles technologies permettent une diffusion extrêmement rapide et une propagation intense de ces contenus et pas Propagation du mensonge oui. En même temps, euh, la presse, elle a réagi quand même. Parce qu'elle a développé des secteurs qui n'existaient pas il y a quelques années euh, autour du fact-checking, euh, autour des décodeurs et toutes ces, ces rubriques-là. Précisément parce qu'elle a un nouveau service à rendre à la population qui est, par rapport à, au contenu qui circule, vérifier si c'est vrai ou pas. Ensuite, c'est la liberté des citoyens de s'y intéresser ou de continuer de croire à ce qu'ils veulent. Et les, les, le problème, il est plutôt ça. Il est plutôt dans l'enfermement des gens dans une idéologie, et c'est le cas de gens qui font partie de, de fascistes ou de choses comme ça, de sphères complotistes, mais c'est le cas de tous les militants, tous les partis politiques. On peut les prendre un par un. Regardez les gens qui sont dans les meetings en train d'applaudir leur groupe, ils sont dans, dans une idéologie. Pour moi, ça, ça relève de la pathologie lourde. Parce que à un moment, ils sont prêts à croire sur parole n'importe quelle connerie que raconte leur leader. Et du côté des leaders, ils sont enfermés dans un, story, dans un storytelling qui relève de la psychiatrie. Vraiment. C'est-à-dire que même les faits ne les atteignent plus. Ils sont tellement convaincus qu'ils ont raison et que tout ce qui arrive autour d'eux, c'est des attaques injustes pour les déstabiliser. Mais il n'y a plus de vérité des faits alors. La, la presse, là-dedans, je ne vois pas comment elle, elle peut faire ce qu'elle veut, mais c'est le citoyen, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Mais est-ce que c'est un... Enfin, les réseaux sociaux, c'est un amplificateur de ça, mais enfin, je pensais à une discussion avec euh, mon beau-père euh, qui disait à propos du, du faux attentat contre les mêmes de Mitterrand, que, au bout d'un moment, c'était plus une vérité, c'était un contre-argument de l'opposition. Euh, dans, du côté des, des militants socialistes dont il était et du coup je me dis que bah ouais c'est à partir du moment où on est capable de faire cette gymnastique intellectuelle qui transforme une réalité en, en argument en argument contre lequel on peut, on peut se battre euh, dans les années du coup, 60 70 je sais plus 60 60 ouais. euh, du coup voilà j'ai l'impression que cette euh, on retrouve la même euh, la même manière d'appréhender de, de, toutes ces choses-là aujourd'hui peut-être en effet amplifié par les communications